Et bonne année à tous Et oui, c'est la première vidéo de 2022 où... Euh, c'est pas juste un replay ou quoi que ce soit. Du coup, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour cette année 2022. Et justement, bah, pour cette année 2022, on commence... Avec des bonnes résolutions puisqu'on va essayer de faire des vidéos un petit peu pour, je, pour parler un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne en termes de l'heure Il y aura une autre vidéo qui va arriver aussi pour l'e-sport e d'Iros de, de en 2022 et euh, également du coup euh, une autre d'actu mais ça c'est autre chose, un petit truc, un petit truc, Microsoft, voilà, tout ça, tout ça. Ah, donc Concernant le, lore, concernant le lore, je me suis dit que ça serait une petite vidéo récap pour vous parler un petit peu de tous les projets qui sont en cours, euh, il y a aussi un autre sujet, enfin, on, a, on a plein de sujets hein, sur lequel aller, donc euh, je voilà, je vous affiche tout ça évidemment, euh, mais bonne année euh, bonne année évidemment à tous, euh, j'espère que bah, 2021 a été ok, j'espère que 2022 sera mieux comme enfin pour vous comme pour moi d'ailleurs, et euh, j'en profite du coup dans cette petite vidéo récap, donc on va parler euh, de Warcraft bien entendu avec des vidéos, euh, avec le Lequel je bosse, euh, enfin je bosse sur ces vidéos-là avec euh, avec Evan donc ce sera l'occasion de, de vous présenter un petit peu les projets les, sur lesquels on travaille. Ensuite, euh, en dehors de Warcraft, évidemment, euh, parler un petit peu de Starcraft et Diablo. c'est avec 2022, a été euh, 2021, pardon, a été un peu triste euh, concernant Diablo et Starcraft. J'en suis conscient. Euh, J'espère que votre attente, euh, alors je ne veux pas non plus trop trop hype, callos callos, mais euh, c'est vrai que euh, j'en je, ai conscience de d'avoir beaucoup beaucoup mis l'accent sur les vidéos Warcraft ce qui est même pas forcément les vidéos sur lesquelles je fais le plus de vues c'est les vidéos de Diablo pour le coup <rire> mais euh, mais au final c'est vrai que bah Eva m'aide énormément sur la préparation des vidéos donc c'est plus simple pour moi de sortir des vidéos Warcraft que des sorties de Diablo ou Starcraft où bah, là je me, je me démerde un petit peu tout seul donc et puis Starcraft c'est vrai que bah, j'ai fini Legacy of the Void, donc il reste bien sûr des choses, hein, j'en parlerai après. Et pour Diablo, bah, euh, on est plus dans l'attente on va dire, on est plus dans l'attente. Donc euh, on en reviendra, mais il y, y, y a des choses concernant Diablo et Starcraft cette année euh, sur la chaîne. Euh, à côté de ça... On a également bien sûr un leak, je pense que beaucoup, beaucoup viendront pour ce, ce, cette actu concernant le leak et mes impressions sur le leak des îles aux dragons euh, qui est soi-disant sorti. On en parlera en fin de vidéo, voilà, comme ça je vous parle de trucs dont vous vous en foutez au départ et comme ça vous restez jusqu'au euh, jusqu leak ou alors vous avancez et vous n'avez rien suivi du reste, c'est possible aussi. Euh, et on, fera, on parlera un petit peu de Warhammer aussi, parce que je ne ferai pas énormément de vidéos et d'ailleurs les vidéos de Warhammer sont un peu les premières qui viennent bouffer un peu mon temps sur euh, Diablo et Starcraft. Mais hein, euh, j'ai pré bien prévu de finir les vidéos sur Warhammer, donc on va en parler après. Pour commencer, pour commencer euh, mes impressions, euh, puisque j'ai fini le bouquin Les Ombres de la Horde, hein, le livre de Vol'jin, Les Ombres de la Horde, qui est un livre qui se passe à Mist of Pandaria, donc c'était pour euh, préparer juste à of Pandaria, je l'ai fini récemment là, j'ai fini il y a une semaine même pas. Et au final, eh bien, euh, bah, plutôt que de faire, genre, vous allez me dire, t'aurais pu faire une vidéo spécifique sur le sujet, j'avais pas envie de faire une vidéo, des fois je suis inspiré, des fois je suis pas inspiré, et je suis pas spécialement inspiré pour faire une vidéo d'une heure et demie, d'expliquer un petit peu tout, etc. Donc euh, je me suis dit, c'était l'occasion de faire un petit peu d'une pierre deux coups avec cette vidéo, vous faire un récap un petit peu de ce qui arrive sur la chaîne, en termes de l'heure, mais en plus, bah voilà, je m'en suis dit, j'en profite pour parler un petit peu du bouquin, euh, et globalement, Là vous dites, bon bah du coup tu l'as pas aimé. Et bah même pas en fait, au contraire, au contraire, j'ai ai bien aimé Les Ombres de la Horde. C'est juste que je pense, malheureusement pour ce livre, je pense que je sature avec les livres World of Warcraft. Et je précise bien World of Warcraft, pas les livres Warcraft, les livres World of Warcraft. Je sature de fou avec, euh, avec les livres World of Warcraft. Euh, je me suis euh, tapé euh, pas mal de livres avec... Euh... Pour la préparation de Cataclysme, notamment Prélude au Cataclysme, Coeur de loup. Et ensuite, j'ai... D'ailleurs, j'avais lu Crime de guerre aussi avant, etc. Ensuite, je me suis... Euh, je rattrape pas mal de certains bouquins que j'avais pas lus. Et du coup, c'est vrai que... Euh, ensuite, je me suis fait le déferlement pour préparer Mists of Pandaria aussi. Et, et c'est une purge. Vraiment, c'est une purge, ce bouquin. Et la plupart de ces bouquins, il y en a qui ont des bonnes idées, des bonnes choses. Tout n'est pas noir, bien sûr, mais... c'est pas des livres, en fait. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de lire des livres. C'est euh, terrible. Et là... Je suis très très très très dur, mais euh, ouais, c'est pas l'impression de lire des livres. Et c'est, vous allez me dire, mais bah, moi j'ai bien aimé le bouquin, etc. Et tant mieux, hein, tant mieux si le livre vous, vous l'avez vous avez aimé, c'est c'est cool. Mais en fait, alors je dis ça, c'est horrible parce que c'est ce bouquin-là qui prend, alors qu'il est pour rien. Mais euh, là, par exemple, je, je vais en reparler après dans la vidéo, mais je, je suis en train de commencer un livre Starcraft. Enfin, de, je relis Starcraft Evolution et putain. Ça fait plaisir de lire un livre en fait j'en ai, ai oublié ce que c'était qu'un livre en fait euh, parce que les livres WoW, c est, c est, ils sont indigestes au possible c'est que du gameplay euh, et moi j'en peux plus enfin c'est un livre c'est pas un jeu vidéo quoi et vous allez me dire ouais mais non dit comme ça c'est horrible. enfin malga t'es euh, un peu dur dit comme ça ça donne l'impression qu'on peut pas écrire sur un jeu vidéo bien sûr que si bien sûr que si justement vous savez des contre-exemples avec les anciens livres warcraft etc etc le problème c'est qu'il faut toujours faire un putain de clin d'œil, et c'est pas des clins d'œil, c'est des appels de phare, hein, tellement, tellement ils, sont, ils sont présents, au gameplay en permanence. Oh là là, il y a un mage, oh là là, c'est les classes de WoW, il y a un chasseur, il y a un mage, il y a un machin, oh là là, euh, bah c'est un, un mage, du coup il fait des TP, euh, il, il fait des biscuits, il fait de l'eau, ah waouh incroyable, le chasseur, mais bah, où est son pet ah, le meilleur ami du chasseur en mode mais mais hey, oh <rire> un livre bardette de merde et même sans compter les personnages qui euh, qui sont des, des encyclopédies hein, ils connaissent tout euh, je veux dire les mecs pff, pas de problème quoi t'es un humain euh, de stormwind bah oui tu connais parfaitement l'histoire et feu de la nuit l'histoire machin etc j'en peux plus j'en peux plus c'est pas des personnages ça c'est des scénaristes et moi ça m'énerve ça heureusement volgin les ombres de la horde et bien mieux. Bien mieux que ces bouquins-là. Le problème, c'est qu'il souffre encore de ces... De ses... Il est bien moins gangréné par ces problèmes, mais en fait, je pense que je sature. Et que malheureusement, les ombres de la horde arrivent dans un mauvais timing où je n'en peux plus des livres World of Warcraft. Mais, euh, pour le coup, lui, c'est justement celui qui s'en sort le mieux. Et l'une de ces raisons, c'est que l'auteur Michael Stackpole, alors, je pense, je, je suis pas sûr, mais ce n'est pas un joueur de World of Warcraft. Eh oui La plupart des auteurs de, de World of Warcraft et euh, où, alors... Enfin, en tout cas, ce sont des joueurs de World of Warcraft et en l'occurrence, euh, que ce soit Richard Knack ou, euh, ou Christy Golden ou d'autres d'ailleurs, ce sont des joueurs de World of Warcraft, par exemple, comment il s'appelle J'ai oublié pour Shadow Rising, bah, c'est une joueuse de World of Warcraft en fait. Donc euh, j'ai oublié le nom, MyBad, vous le mettrez dans les commentaires je suis sûr. Euh, MyBad, et du coup, bah, c'est des joueurs de World of Warcraft. Michael Stackpole ne connaissait pas, enfin ne, ne jouait pas à World of Warcraft. Alors tous ces auteurs ont des trucs en commun, ils ont souvent bossé sur Star Wars d'ailleurs. C'est à peu près l'endroit où ils se sont rencontrés, et euh, Michael Stackpole, bah, en fait il ne connaît pas le jeu World of Warcraft, du coup quand on lui a dit il bah, faut que tu parles de tel truc, tel truc, tel truc, bah, lui il a fait bah, ok, pas de soucis, mais en fait il n'a pas ce, cette vision de joueur de World of Warcraft, du coup il y a, parce que attention hein, les livres même si vous avez l'auteur principal, il y a plein de personnes qui viennent à côté, qui apportent euh, leur, euh, leur, euh, leur retour, Soit qui leur donne aussi le scénario dans les grandes lignes et eux ils doivent le mettre en, en mettre en lumière ils doivent le, le mettre à l'écrit plutôt mettre sur papier. Pareil il y a euh, de la relecture il y a des conseils etc donc c'est souvent le travail d'une équipe on a on a un auteur mais en vrai c'est pas un auteur c'est le travail d'une équipe et au final Michael Stackpole c'est l'auteur celui qui a écrit le livre mais c'est pas celui qui est derrière le scénario derrière les personnages etc et d'ailleurs un petit point là dessus euh, ça enfin je veux dire, le livre, quand vous voyez les Ombres de l'Ordre avec le logo, les Ombres de l'Ordre, vous voyez qu'il y a Volgin et Chen. Eh bien, j'ai découvert euh, grâce à avait qu'il y avait, euh, il y avait une, une histoire assez intéressante à ce sujet, parce qu'en fait, le livre, si vous vous intéressez un petit peu et que vous lisez, il y a trois personnages principaux, et le troisième n'est pas sur la couverture. Et vous savez pourquoi il n'est pas sur la couverture Parce qu'il n'était pas prévu à la base dans le livre. Et ça, c'est une interview de Michael Stackpole à des journalistes polonais où il répondait qu'en fait, à la base, une, il y avait un, le troisième personnage qui est Tiratan Cort ne devait pas apparaître dans le livre. Et vous savez pourquoi ils l'ont mis Vous savez pourquoi Parce que sur les relectures, eh bien, certains ont dit « Ah ouais, mais ça manque d'alliance. » Le livre s'appelle « Volgin, les ombres de la horde. Ça manque d'alliance. » Quand je vous dis que ce putain de bifaction, ça, ça tue le jeu parfois, ça tue le... le même pas, la, ça pas, ça, tue, ça tue pas que le jeu, d'ailleurs, ça tue l'univers. Là, là c'est... C'est se... vraiment euh, incroyable, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Et ce qui est... Euh, pour le coup, au départ, je... Tiratan Court, c'est ce personnage. Je ne le savais pas. Hein, quand j'ai lu le bouquin, je ne le savais pas. C'est bien plus tard, c'est vers la fin du bouquin, où j'ai appris ce, cette petite anecdote. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Tiratan Court... Au début du bouquin c'est un personnage fonction Mais vraiment un personnage fonction C'est vraiment un personnage, c'est le chasseur C'est l'humain, voilà, allez hop C'est... <rire> donc Oh là là, il a pas son pet, oh là là Il y a une histoire, oh là là Il aime pas les orques, machin C'est vraiment un personnage fonction quoi. Et... Pour le coup Michael Stackpole a fait un énorme travail par rapport aux autres livres, déjà à humaniser les personnages, a euh, vraiment, voilà, on, on a les, les enjeux de chaîne on a les enjeux de Vol'Gine, et je sais, dit comme ça c'est du basique, mais en fait sur certains livres, c'est euh, bat les couilles, euh, et pareil, il pose son récit, ce qui pourrait donner l'impression que c'est chiant, mais non, non, non c'est pas chiant, hein. pour le coup le livre euh, il, il avance, hein. mais il y a des ellipses, et bordel de merde, excusez-moi pour les gros mots, qu'est-ce que ça fait du bien dans un livre où oh, des ellipses temporelles des mois des semaines qui s'écoulent des il y a des mois qui s'écoulent pendant dans le bouquin incroyable et bien bah, ça permet de poser un petit peu ça permet d'assurer aussi de meilleures connexions entre les personnages et quand le mec te dit bah voilà maintenant tu es un ami alors déjà il le dit pas au, au départ c'est euh, ouais au départ un peu de crainte ensuite finalement un peu de oh. pas de relations artificielles ces relations elles se définissent elles se développent elles se définissent dans le livre parce que les livres, là où il y a Jean-Michel, euh, au bout d'une heure, « Ah, t'es mon meilleur pote !» C'est bon, euh, non, non, ça n'existe pas, ça. Donc... Euh ça fait plaisir, ça fait vraiment vraiment plaisir dans ce livre alors malheureusement il arrive dans un contexte où j'en peux plus mais euh, vraiment ça fait plaisir, le, ce genre de choses alors il y, y a des gros... Euh... donc globalement j'ai bien aimé ce livre qui se passe pendant en On en reviendra, on en reparlera dans la vidéo sur Mistop of arrière mais un bouquin qui est très intéressant par rapport à justement ce qu'est Vol'jin ce qu est un chasseur des ombres qui est une classe qui n'est pas jouable d'ailleurs dans, dans World of Warcraft donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on sort un peu du, du récit puisque bah, c'est une classe qui n'est pas jouable donc il parle d'une classe qui n'est pas jouable et ça parle de pas mal d'événements aussi, euh, ça fait appel au passé, notamment à Warcraft 3 avec la fondation de la Horde, où Shen et Vol'jin, justement, étaient euh, ensemble et euh, ont aidé justement du retard et, et la Horde à se, à se définir telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant et lier ça justement avec le fait que Garrosh et Vol'jin, Garrosh du coup vient de faire la tentative d'assassinat sur Vol'jin, Vol'jin est en, en récupération, il est en, en presque en réanimation au départ et ensuite finalement il, il est... Euh, en, en rémission et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, quelle est sa place dans l'ordre Est-ce que les trolls ont encore une place dans l'ordre Enfin, il y a plein de questionnements très intéressants et j'ai vraiment, vraiment le bouquin. Il euh, y a de l'action, mais en même temps de la, de la philosophie là-dessus. Je, je trouve ça vraiment très intéressant. chaîne est extrêmement bien développé. Ça fait plaisir aussi parce que c'est vrai que bah, j'y reviendrai dans ma vidéo sur Mop, mais je pense que c'est un des plus gros points noirs de Mist of Pandaria, c'est que Chen n'est pas développé, enfin pas tant développé que ça, alors que c'est quand même le personnage porte d'entrée de l'extension. Donc c'est vrai que ce livre fait du bien, moi je sais, j'avais je, je, beaucoup d'a priori aussi sur ce bouquin, parce que c'est le bouquin où Shen se case, euh, on va dire, et il trouve sa femme, et c'est vrai que c'est un truc qui va, malheureusement c'est un enjeu qui va faire disparaître Shen un peu de l'équation, un peu de l'histoire, donc j'avais beaucoup de mauvais... Euh, a priori sur, sur, sur, ce, sur ce livre, en tout cas les, à l'égard de Shen et en vrai Shen le développement est super bien fait, le pareil sa liaison avec sa femme ça, pas, ça se fait pas comme ça donc euh, c'est vraiment vraiment bien fait c'est l'une j'ai souvent dit que les histoires d'amour, euh, celle de Thrall par exemple celle de Thrall avec sa femme, avec euh, Agra je trouve ça va trop trop vite, c'est n'importe quoi euh, le pire c'est Jaina euh, et Calegos euh, au bout d'une journée ça y est euh, c'est mon âme sœur machin, t'es en mode mais what the fuck c'est quoi cette histoire Là, il y a des ellipses. Il y a aussi des belles discussions entre deux personnages euh, qui se comprennent. Il y a des bons parallèles qui sont faits. J'ai vraiment bien apprécié. J'ai vraiment vraiment apprécié ce livre, même si euh, ça reste un livre World of Warcraft. Donc il y a des problèmes, il y a des bémols, il y a toujours des, des saloperies de points gameplay en mode. <rire> tu as vu, genre de euh, Et d'un autre côté, il y a un point noir, un très gros point noir dans le bouquin, euh, pour moi en tout cas, vis-à-vis -vis de l'histoire des Pandaren, c'est que. Euh, il parle des Tushui et des Yuojin. Euh, Donc vous savez, les Tushui représentent les Pandarennes de l'île Vagabonde côté Alliance. Et les Yuojin représentent les pandarènes de l'île Vagabonde côté Horde. Les deux ont des grosses philosophies différentes. C'est la vidéo sur l'histoire des pandarènes. Et le problème, c'est qu'il y a eu un, un concept qui a été très très très très mal compris. Et c'est pas moi qui suis en train de, de penser ça et le, le bouquin a une autre manière de penser les choses. C'est pas, pas une différence de point de vue. Il y a vraiment, le livre fait une grosse erreur en fait. Euh, et il, il en est conscient, enfin, il est conscient justement que c'est pas une différence de point de vue. Et que c'est vraiment un truc euh, qui a vraiment un problème en fait. Il te soulève littéralement qu'il y a un problème et c'est pas volontaire du coup. Hein, mais en gros, on a... Euh, ranzu donc le chef des, des, des Pandashan, l'ordre de défense de la Pandarie, tout ça, tout ça, qui euh, explique que dans le monde, il y, y a des personnes qui sont plutôt jean et des personnes qui sont plutôt Tushui. Ça c'est au début du bouquin. Euh, Shen le dit d'ailleurs lui-même aussi. Et Shen, du coup, se définit plutôt comme euh, ni Tushui ni jean Ce qui... Enfin c'est pas ça, c'est même pas ça le problème, enfin en gros ils pré... il pré... enfin, il présentent ça comme si c'était euh, voilà tous les individus sont soit Yojin soit Tushui Et le problème surtout, parce qu'on pourrait dire bon pourquoi pas, le problème en fait c'est que c'est un concept de l'île vagabonde, le Tushui et Yojin En Pandarie, il n'y a pas de Tushui et Yojin. c'est un... un concept de l'île vagabonde Donc ça sous-entend que c'est déjà des pandarennes un peu différents des, des pandarennes de Pandarie, Parce que les pandarennes bah, de l'île vagabonde sont plutôt aventureux, c'est juste que les deux sont des grands aventuriers mais il y en a qui sont un peu plus posés, d'autres qui sont un peu plus euh, de foufou et touche à tout. Mais les deux sont déjà foufou pour des pandarènes de pandarie en fait. Même les, les Yuojin pour des pandarines de pandarie, ils sont un peu plus proches, mais c'est déjà des foufous pour eux. Et c'est encore une fois, Touchoui et Yohjin, ça représente un petit peu euh, une manière de voir les choses. Donc euh, c'est pas du tout un concept de pandarie en fait. Et quand Taranzu s'approprie ce truc là en expliquant que la pandarie sont plutôt euh, touchoui en mode bah non en fait ils sont pas plutôt touche ils sont ni l'un ni l'autre <rire> Les Pandarines de pandari ils sont et au départ il euh, n'y a pas d'explication là dessus c'est vraiment juste voilà c'est un concept touche oui euh, touche au jean. et ça rappelle aussi que chaîne est neutre donc il est ni touche ni au jean parce que bah il est neutre donc des fois il est un peu plus touche des fois il est un peu plus au jean il explique littéralement dans sa définition que bah, parfois euh, il a envie d'être posé tranquille donc il est il est, euh, est euh, touche oui mais parfois, euh, bah, il a envie d'aller à l'aventure, donc il est Ojin. Mais spoiler, les Tushui c'est aussi des aventuriers en fait. <rire> donc, il y a un problème de concept. Et le pire, c'est que plus loin dans le bouquin, Taranzu en parle à Volgin, et explique, et rappelle que justement, c'est pas un truc de Pandari, c'est bien un truc de l'île Vagabonde. Mais qui récupère le concept. Mais du coup, ça a trois types de Pandaren, du coup. Yojin, Tushui et... Je m'en fous, je reste dans ma cambrousse en fait, qui s'appelle la Pandarie. <rire> donc, c'est le plus gros bémol à mon sens, parce que c'est un point qui revient souvent dans le bouquin, sauf que c'est un concept qui n'est pas compris en fait, qui est mal compris, qui est mal récupéré. Et je soupçonne aussi le point gameplay en mode bah, si t'es eu jean t'es un peu plus hard si t'es tout de suite un peu plus Alliance, du coup chaîne il est neutre parce qu'il est ni l'un ni l'autre. Genre, c'est. Euh, je, je sais pas comment comment ils en sont venus à se rater, mais c'est un raté, et c'est dommage. C'est dommage. Euh, mais du coup globalement le bouquin et d'ailleurs Tira corde qui commence dans le bouquin parce que j'ai pas fini mais dans, commence dans le bouquin comme un personnage détestable à mon sens parce que bah il est, euh, est pas le personnage qui est détestable c'est juste qu'il est euh, archétype quoi il est là pour être là est, il est là pour euh, la, la dose de d'humain euh, et à la fin du, du livre franchement j'ai apprécié j'ai apprécié le personnage au départ je ne pouvais pas le voir parce que je voyais un personnage fonction et qui m'insupportait comme pas possible et petit à petit il est devenu vraiment une personne en fait en lisant les, li les lignes on a vraiment été plus loin dans sa dans son développement son rapport avec les personnages c'est moins artificiel j'ai trouvé que ça allait le développement était bon un personnage fonction qui a été forcé comme ça avec tout le contexte que je viens de vous dire franchement à la fin j'étais en mode ok bah j'aime bien ce personnage donc euh, c'est cool c'est cool aussi euh, michael Stackpole a fait un énorme taf là dessus alors c'est un livre qui est sorti à l'époque de Mist of Pandaria et du coup, euh, donc 2013, il est sorti entre 2012 et 2013, quelque chose comme ça. Euh, je crois que c'est 2013 parce qu'il est sorti en, pendant le Mist of Pandaria, mais globalement, c'est un peu dommage parce que Michael Stackpole, d'ailleurs à la fin du bouquin, ils disent que ça y est, c'est limite drôle, c'est euh, on est en train de mettre Michael Stackpole à WoW, vous en faites pas, il va bien, c'est maintenant devenu un joueur de WoW, blablabla. Bla bla bla bla. Et euh, Michael Stackpole n'a plus écrit de livre pour Blizzard par la suite, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des, des dissensions, est-ce qu'il a trouvé que le jeu il était nul à chier, <rire> je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que c'est un peu étrange puisque c'était son, son, sa, euh, sa seule participation à l'univers de, de Blizzard. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille, honnêtement c'est un livre que je conseille, euh, il, est, il, est vraiment, il est vraiment bon, il est vraiment bon pour le coup donc je vous le conseille, pour moi c'est l'un des livres World of Warcraft les moins mauvais <rire> c'est... y a des... Il y en a quelques-uns je trouve que de toute façon les livres plus récents sont... parce que là on a les Ombres de l'Ordre, ensuite chronologiquement il y a eu Crime de Guerre, Crime de Guerre qui est une catastrophe pour moi et ensuite on a le livre Illidan que j'ai pas encore lu et ensuite on a euh, du coup d'ailleurs le livre Illidan je pense que je vais pas l'apprécier mais bon ça j'en sais rien je pars avec des a priori euh, ensuite on a donc euh... Before the Storm qui est très très bon pour le coup je trouve et Shadow Rising qui est bien, moyen bien, on va dire, moyen bien euh... et mais c'est vrai que globalement les derniers, en dehors de crimes de guerre je trouve que les bouquins ça va mieux quand même parce que mais ceux de, ceux de, alors BC je les ai pas encore lus mais ceux de Wotelka c'est une catastrophe le cataclysme c'est je trouve aussi des, ils sont... ils sont très intéressants par rapport aux choses qu'ils qu précisent parce que en plus ceux de Wotelka on peut, peut l'aimer ou pas l'aimer bah c'est juste du paraphrase de Warcraft 3, hein. c'est jouer à Warcraft 3 globalement et les seuls trucs qui rajoutent c'est de la merde, hein. c'est euh, Nerzulor en fait, euh, c'est bon. Et pour le coup, Cataclysme, les sujets sont intéressants, mais c'est très mal écrit, je trouve très très très très mal écrit et euh, donc c'est insupportable. <rire> mais euh, mais pour le coup, ils sont vraiment indispensables pour l'extension en plus, je trouve. Euh, récemment, récemment ça va mieux quand même, même si bon, c'est toujours les points gameplay qui me saoulent. Euh, en attendant n'hésitez pas à les relire d'ailleurs faites attention à ce que je dis euh, mais bon je vais avancer mais faites attention à ce que je vous dis euh, de moi je vois ça en fait je vois ça dans les dans le bouquin je, je ne vois que ça faites, faites attention à ça prenez un peu de recul parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré moi quand j'ai fait la vidéo sur le déferlement je sais qu'il y en a qui étaient là oh, putain moi j'avais bien aimé le livre tu l'as détruit et tout <rire> mais beaucoup ne font pas attention les petites références par exemple la bah, short du bouquin je, je vérifie ah bah tiens ce personnage il est en jeu oh va bah, comme par hasard et c'est même pas en mode le personnage bah pour une fois justement en jeu il fait pas grand chose et dans le livre à faire des trucs non non c'est euh, bah dans le jeu il vend des, des, des gâteaux et bah du coup dans le livre il bah il vend un gâteau voilà c'est ça et donc ça moi ça m'insupporte et quand c'est euh, toutes les toutes les deux lignes c'est insupportable vraiment insupportable en tout cas avançons sur du positif la vidéo sur Mist of Pandaria arrive, alors j'aurais aimé la boucler et la finir pour, pour 2021, mais malheureusement, euh, c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail, hein, Mist of Pandaria. bon, on n'est pas que dessus aussi, mais on est, enfin, est, ça nous occupe beaucoup beaucoup de notre temps, comme vous pouvez le voir, et c'est un petit peu le sujet débat d'ailleurs de la vidéo, euh, puisque la vidéo sur Mist of Pandaria arrive, et pour préparer la vidéo sur Mist of Pandaria, il y a eu énormément d'annexes, énormément donc euh, là la dernière vidéo annexe de Mist of Pandaria qui arrive c'est celle sur Terra Mort et ensuite on pourra attaquer Mist of Pandaria Ça fait plus d'un an de travail hein, Mist of Pandaria <rire> donc j'espère que vous et vous nous avez tellement demandé euh, quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle sort, quand est-ce qu'elle sort euh, La seule fois sur la chaîne que j'ai connu un tel engouement pour une vidéo c'était celle sur Legacy of the Void Et quand je vois comment on m'a tanné pour Legacy of the Void et les vues que finalement Legacy of the Void a fait je suis un petit peu déçu euh, J'espère que Mist of Pandaria bah, ça vous plaira la vidéo bien sûr mais beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Je comprends, je suis même c'est presque victime du succès euh, de, de, de travailler à fond dedans et de devoir attendre, de devoir sortir des trucs pour un peu mieux euh, dégraisser, on va dire, et pouvoir euh, pouvoir mieux préparer la vidéo. Euh, donc beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc j'espère qu'elle correspondra à vos attentes. Euh, en attendant, donc Terra Mort puis Mist of Pandaria. Mais ma question débat, on va dire, c'est est-ce que euh, je fais une playlist Mist of Pandaria Vu le nombre de vidéos, ça me semble être tout à fait pertinent de faire une playlist Mist of Pandaria et faire dans l'ordre des vidéos qu'on a pu sortir, euh, sachant que l'ordre est important aussi. Donc euh, est-ce que pour vous ça vous semble pertinent Moi ce qui me fait juste peur, c'est que je commence à avoir beaucoup de playlists et je veux pas que ce soit déroutant pour des pour des viewers en fait. Donc à vous de me dire, est-ce que vous trouvez que c'est bien Est-ce que vous trouvez que c'est pas bien Franchement, je comprends tout à fait que vous me disiez « Non, ne fais pas de playlist et euh, la playlist Warcraft suffit, tout ça, tout ça. » Parce que le problème, c'est qu'encore une fois, ça fait vraiment beaucoup de playlists. Hein. Si j'en fais une par extension, sans compter les castes, sans compter euh, les guides, les, les trucs et tout, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de playlists et ensuite on se perd dans les playlists. Donc euh, le but d'une playlist à la base, c'est d'être plutôt utilitaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire. Euh, ça me semble quand même être intéressant. Donc vraiment, là-dessus, moi, les, les deux sont, me semblent OK. Donc euh, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc voilà, pour Mist of Pandaria, on est en train de boucler euh, Mist of Pandaria. Euh, je ne ferai pas de vidéo sur Crime de Guerre d'ailleurs pour euh, la transition avec World of Draenor, mais 2022 annonce aussi, bah, ferme, on termine Mist of Pandaria et du coup on attaquera pour Warcraft World of Draenor. Mais World of Draenor, je vais faire un, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti de vidéos sur Warcraft euh, l'année dernière, cette année aussi bien sûr, mais je vais mettre un petit coup de frein quand même pour pouvoir sortir plus de vidéos Starcraft et Diablo. Et on va pas se mentir, World of Draenor, j'y vais. Euh... <rire> j'y vais, euh, mais tranquillement quoi. <rire> j'y vais tranquille. Donc, World of Draenor, euh... disons qu'il va falloir y aller en apnée. Donc, euh, je, je prends un peu d'air avant d'y <rire> aller. Mais sachez que, par contre, pour toutes les, mis... toutes les, les extensions, etc., en plus de ça, bah, on refait l'extension. Moi, j'ai pas joué à World of Draenor à l'époque. Hein, donc. Euh... Je vais en profiter pour. Euh, bah on va refaire toutes les quêtes, etc. De, de World of Draenor. Donc, ça, on fera ça en stream. Ça vous fera beaucoup rire, je pense, les streams World of, World of Draenor. Mais. Euh, donc, on fera ça en stream. Mais il y a des. Doucement avant, je ferai euh, du StarCraft et du Diablo là-dessus. <rire> en tout cas, euh, pour ce qui est de Shadowlands, pour ce qui est de Shadowlands, bien sûr, il y a la 9.2 qui arrivera avec son lot de, de, de vidéos et autres. On a déjà fait la, la, la le, le décryptage de la, la cinématique de Sylvanas. Mais la 9.2 devrait, euh, devrait arriver dans quelques mois, donc évidemment il y aura le lot d'actualité vis-à-vis de Shadowlands. Et j'espère je je, pouvoir sortir la vidéo avant la 9.2 euh, concernant Kel'Thuzad et Ner'zhul. Oui, je l'ai promis, je ne l'ai pas oublié, elle est toujours prévue. Euh, je voulais attendre de lire un petit peu euh, le Grimoire de l'ombre terre en français et en anglais pour avoir les, les infos concernant Kel'Thuzad. Il y a quelques lignes, mais des lignes importantes. Et moi de mon côté, bah, j'ai fini la campagne de Malraxus. donc voilà, j ai, j ai, je suis au... on va dire au... Et j'ai fait euh, le Sanctum de Domination, donc je suis au top pour vous parler de Kel'Thuzad, on va dire. Je suis le plus à jour pour vous parler de Kel'Thuzad. Donc, euh, elle arrive, je vais vous parler de Kel'Thuzad et Ner'zul. Cette vidéo, il y aura du tacle, mais pas tant de tacle que prévu. Hein. Vous savez bien, Kel'Thuzad et Ner'zul, il y aura du négatif et du positif. Donc, euh, je... Mais Kel'Thuzad, ouais, je suis extrêmement déçu concernant le développement de Kel'Thuzad à Shadowlands. J'en je profiterai pour faire un récap un petit peu de ce que je pense. de. J'avais fait ça pour la 9.0, j'avais fait ça pour la 9.1. On fera un petit peu un, un... Enfin, on fera un récap justement avec la 9.1 euh, de ce que je pense de Shadowlands pour le moment. Même si, bien sûr, on fera un gros bilan de Shadowlands à la fin de l'extension. Euh, donc... Pour euh, ce qui est aussi, parce que je viens de vous parler du Grimoire de l'Ombre-Terre, euh, je, je crois que début février sort Explorons Azeroth, les euh, Explorons Azeroth, euh, Kalimdor. Je sais plus c'est Explorons Azeroth, les Kalimdor, je ne sais plus exactement ce que c'est, le livre. Mais euh, du coup, je vous parlerai de l'Explorons Azeroth, les Royaumes de l'Est, Grimoire de l'Ombre-Terre, Explorons Kalimdor. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les trois, sur les trois sujets puisque bah, c'est des livres justement de l'or qui sortent en annexe un petit peu du jeu, et je vous conseillerais ou pas d'acheter les livres, et je vous dirai pourquoi je trouve que tel livre est plutôt efficace. Euh, D'ailleurs j'ai oublié mais, euh, les poèmes aussi, euh, pas les poèmes, les euh, les contes et légendes, contes et légendes d'Azeroth aussi, je ferai, un, je ferai une vidéo sur les quatre récents euh, ouvrages, on va dire, vis-à-vis -vis de... Euh, c'est bouquin. Euh, ensuite, c'est toujours prévu, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Je sais, j'ai du retard sur celle-là, je le sais, mais je vous en parle parce que je le sais et que je prévois de la faire. J'ai même la miniature déjà. Euh, c'est, qui a été faite par Evan Essor, merci à toi encore. Eva, si tu regardes, euh, je vais du coup, euh, bien entendu, sortir la vidéo sur les classes, la troisième partie, celle des classes que j'attends le plus dans Warcraft, mais là, enfin, on y arrive. Enfin, on y arrive. Euh j'ai repotassé un peu le truc, on y est, je suis normalement un peu plus à jour, donc je, je vous préviens, elle arrive, elle arrive, elle arrive, et euh, par contre un truc qui n'était pas forcément prévu, je compte faire une vidéo de rétrospective sur les races alliées, euh, vous allez me dire que ça a un peu rien à voir avec les classes, mais c'est l'occasion de faire un peu, voilà, le parler donc bien dans deux vidéos de, distinctes hein, bien sûr une troisième partie sur les classes avec les classes que j'attends dans World of Warcraft et une du coup sur les, les races alliées faire les rétros, une rétrospective un petit peu de bah, depuis quand les races alliées arrivent euh, l'ensemble des races alliées ce que je pense des races alliées et maintenant bah, le point un petit peu d'actuel d'actualité sur le, le, les races alliées et leur avenir donc voilà ça c'est quelque chose que je voulais faire parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant euh, ensuite Ensuite on va parler, donc voilà, fini pour Warcraft, on va parler de Warhammer, Warhammer très rapidement, donc euh, oui, la vidéo sur Total War Warhammer, c'est vrai que j'avais avais été extrêmement motivé, chaud chaud chaud patate, j'avais sorti plein plein plein de vidéos Warhammer en l'espace d'une semaine, et les vidéos sur lesquelles je bosse me prennent énormément de temps, du coup j'avais tout balancé d'un coup et du coup tout le monde m'a dit, bah et, oh, et la partie 3 là, t'as fait le chaos c'est cool mais... Oh les races du 3 maintenant Alors il y a eu les fêtes et tout donc ça a été un peu la merde. Mais j'ai prévu, du coup j'ai décidé parce que ça demande énormément de taf. J'ai décidé que le futur des races du 3, je le ferai en deux parties. Donc vous allez me dire mais attends, mais tu devais déjà le faire en deux parties de chaos d'un côté, bah finalement c'est en trois parties pour le 3. Il y aura euh, KO d'un côté, il y aura euh, les races du 3 qui avaient déjà été annoncées. Et du coup, celles qui pourraient arriver dans Total War Warhammer 3 en gros, c'est ça que je, je prévois de faire, donc ça sera les races du 3 rappel des mecs déjà existants et déjà annoncés, plus bah, les futurs qui pourraient arriver avec des futures unités du futur contenu, et euh, du coup une autre vraiment sur les, les races a, sur lesquelles on n'a aucune info et qui, pour, qui vont et qui pourront sortir dans Total War Warhammer 3 sachant que euh, j'avais déjà, déjà bouclé 90-95% euh, du boulot il y a deux mois. <rire> Donc vous allez me dire, quoi Mais j'avais pas fini et j'ai bien peu de temps à, à finir, les fêtes et tout n'ont pas aidé. Et du coup, bah je suis deck parce qu'en fait, la vidéo pour vous dire à quel point j'avais déjà bouclé une bonne partie du truc, les Ogres, n'avaient pas encore été annoncés. Et j'avais déjà... Donc c'est horrible parce que, bah vous... Ça, ça sera que bah, croyez moi ou pas mais euh, bah, j'avais fait ça avec deux viewers Gilgak et, et Gergal hein, qui m'avaient un petit peu donné de, leurs avis sur ce que j'avais prévu de faire et autres et ils m'avaient euh, dit tiens t'as peut-être oublié aussi ce truc là qui peut être intéressant et euh, du coup et c'est aussi d'ailleurs pour, euh, pour, euh, pour qu'ils se lève et du coup bah, ils pourront témoigner que ce que j'avais annoncé c'est bien arrivé donc les ogres j'avais annoncé les euh, Grécius d'Andor et, euh, et j'ai oublié Scarg là, le, le boucher. J'avais annoncé que c'était de là dans le roster de base des Ogres qui devrait sortir et c'est sorti. Donc bon, vous allez me dire, ouais, bah, c'est facile de le dire à posteriori, mais je l'avais fait avant. <rire> du coup, ça, ça arrive dans les deux vidéos de Warhammer. Je euh, pense pas qu'il y aura d'autres vidéos Warhammer dans l'année, mais c'est sait-on jamais. Si, à part, c'est le Warhammer 5000 que j'ai promis. Euh, mais sinon, en dehors de ça, je sais pas s'il y en aura d'autres. Donc euh, on verra. Je vous promets rien là-dessus, peut-être, peut-être pas. Il y a celle de Warhammer 40 000, je compte faire une vidéo un peu une heure justement où je présente l'univers de Warhammer 40 000, ça c'était promis. Euh, maintenant, on va parler de Starcraft. Starcraft, avec euh, ce bouquin, j'ai déjà commencé à en parler, je, je n'arrivais pas tellement, je suis emballé par ce bouquin, j'avais euh, euh, déjà commencé à en parler, donc je suis en train de relire Starcraft Evolution, et bordel Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce bouquin Qu'est-ce qu'il est bien un vrai bouquin, des vrais personnages qui ne savent pas forcément que tel truc existe, que blablabla, bla bla, ils savent pas forcément comment fonctionne l'autre race. Ah, oh, des vrais personnages, des vraies relations, des vraies discussions. Oh. Même la localisation, elle est, elle est meilleure. Il y a un moment donné, il y a un jeu de mots, il y a un des personnages que j'adore dans le bouquin qui s'appelle Deez, qui est un faucheur, et à un moment donné, ils lui disent « Mais pourquoi tu t'appelles Deez Est-ce que c'est le diminutif de Dizzy qui veut dire vertige, puisque c'est un faucheur potentiellement, et c'était dit, bah, c'est peut-être un diminutif de vertige, dizzy et le mec lui répond non, c'est un diminutif de disaster, c'est pour ça que je m'appelle dizzy Et euh, au lieu de niquer la blague en essayant de, de traduire tout ça, ils ont laissé, laissé dizzy disaster, et ils ont expliqué en bas qu'en fait, bah voilà, dizzy pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est vertige, et disaster, bah c'est désastre. Et du coup, on comprend la blague, et même ça, même ça, putain, je suis mal, mais merde, pourquoi ils le font pas dans les bouquins oh putain cool mais, mais, mais pour tout genre vraiment c'est un vrai livre en fait avoir des vraies discussions des vrais personnages des vrais enjeux des <rire> ah bon dieu et timothy Zan, c'est également un grand rédacteur de star wars c'est lui qui a fait la saga du, du, du Jedi Fu, qui a fait beaucoup d'ailleurs de mauvais fanservice dans le <rire> dedans mais qui est l'un des créateurs de Throne, de, bah, du coup de de l'un des personnages préférés de star wars euh, par les fans et du coup, Timothy Zahn, c'est pas un débutant, et honnêtement, il fait un super boulot. Starcraft Evolution, honnêtement, c'est le bouquin de Starcraft que je préfère avec euh, la trilogie du Templier Noir. C'est vraiment euh, deux... Euh, mais ce bouquin, je le trouve génial, quoi. Starcraft Evolution, il est génial, et j'espère que les personnages du bouquin euh, seront réutilisés plus tard, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, euh, pour ce qui est de Starcraft, <rire> c'est la passion qui parle, euh, pour ce qui est de Starcraft, je compte faire les missions Nova en stream, les jouer, et vous faire une vidéo... Histoire sur l'émission Nova. Euh, ah, et les, non, c'est pas les fils de l'homme, mais c'est l'organisation. J'ai oublié le nom. C'est un truc les fils de l'homme. C'est le film qui me, qui me perturbe. Mais euh, du coup, sur justement. Euh, D'ailleurs, c'est l'événement de la guerre de, de un jour, je crois, ou la guerre de une semaine. C'est un truc comme ça. Justement, faire une vidéo sur l'émission Nova. En gros, une lore l'émission Nova. Et du coup, une vidéo Starcraft Evolution. Vu que moi-même j'étais un peu perdu dans la chronologie de Starcraft, je savais plus si c'était Starcraft Evolution se passait avant l'émission Nova ou l'émission Nova avant Evolution, j'avais un petit doute. Je me suis tapé euh, et le wiki de Starcraft là-dessus a fait un énorme travail pour faire une chronologie. Euh, très intéressante et très pertinente de starcraft et je me suis dit bah ce serait intéressant aussi de faire une vidéo comme j'avais fait une vidéo de chronologie warcraft ou plutôt eva avait fait <rire> du chronologie warcraft et moi j'avais été le présentateur pour starcraft vraiment faire une vidéo chronologie euh, avec les événements etc les années qui se sont passées et autres parce que c'est vraiment euh, pour le coup starcraft et diablo ont vraiment fait un vrai travail de chronologie contrairement à warcraft où ça a été un peu ça a pas mal changé avec les années ensuite euh, pff, c'est là, mais sans être vraiment une barre chronologique. StarCraft et Diablo sont pas cachés, ont vraiment fait des frises chronologiques. Donc je je me suis dit, et n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que ça serait intéressant de faire une chronologie StarCraft. Et ensuite, parler eh bien, de ça, tout simplement. Euh, alors malheureusement, elle n'existe pas en français. En français, vous les avez, mais elles sont séparées. Euh, une version écrite avec toutes les BD de StarCraft, euh, qui était arrivée avec le trésor de guerre. Euh, super contenu d'ailleurs, le trésor de guerre. Pour avoir des... des du nouveau contenu de skin etc sur starcraft 2 et financer l'e-sport ça je trouvais ça le, le, le concept est, est génial et du coup shadow wars j'ai acheté la bd elle était en promo euh, cette, pour noël pour les fêtes je me le suis acheté pour pouvoir vous faire une vidéo justement sur les shadow wars donc euh, qui est euh, le d'un point de vue historique qui est en fait le plus récent Là, je vous fais ça chronologiquement parlant nova évolution puis shadow wars donc euh, qui normalement, en fait, sous sert un peu de transition vers le futur de la licence Starcraft. Est-ce que c'est Starcraft 3 Est-ce que c'est autre chose Ça, j'en sais rien. Mais c'est clair que ça ouvre des pistes vers le futur de Starcraft et euh, bah, c'est plutôt intéressant. Donc, on fera des vidéos là-dessus. Il y a au moins trois vidéos voilà, sur, sur le sujet, peut-être même plus, plus la chronologie, donc ça fait au moins 4 Donc, euh, voilà, pour, pour ce qui arrive dans l'année. Concernant Diablo, concernant Diablo, alors, je... On le sait déjà, mais Diablo 4 ne sortira pas en 2022, donc on n'aura pas de nouvelles vidéos d'actu. Enfin, bien sûr, je ferai des vidéos d'actu si on a des grosses nouvelles concernant Diablo 4, mais pour le moment, pas de. ça sera assez tranquille vis-à-vis -vis de Diablo 4. Mais pour ce qui est de Diablo 2, j'avais promis, et je compte toujours faire l'analyse des cinématiques de Diablo 2 Resurrected. Là-dessus, je suis un mauvais YouTuber, parce que si je l'avais fait direct, ça aurait fait des vues, tout ça, tout ça... Mais j'avais d'autres choses à faire, donc <rire> je l'ai pas fait. Et je veux finir Diablo 2 avant d'analyser les cinématiques, donc je ferai ça bien plus tard. Donc ça fera bien moins de vues, mais c'est pas grave. C'est euh, les cinématiques sont très très belles pour le moment. Celles que j'ai pu voir sont vraiment excellentes. Donc faire une petite analyse des cinématiques et euh, parce que je vais pas refaire des vidéos sur Diablo 2, mais du coup en profiter pour faire des petites vidéos sur les cinématiques et faire des rappels techniques par rapport à ce qu'il a pu avoir avant et maintenant. Euh, et un peu plus analyser ce qu'on voit à, à l'image donc ça c'est plutôt plutôt euh, plutôt cool et euh, d'ailleurs faut que je mette les vidéos j'avais promis de mettre celle de war 3 reforge avec les doublages d'époque et avec le remaster de, de, de reforge donc euh, ça je les mettrai sans rien sans analyse que, que dalle juste les mettre parce que bah ils ne sont pas disponibles puisque c'est grâce au mode euh, warcraft 3 de la, que vous pouvez trouver sur le site en hein, Malga, euh, merci d'ailleurs guito pour le mode bah du coup on a les cinématiques reforged avec le doublage d'époque donc ça c'est une exclusivité du coup bah c'est vrai que je me suis dit il faudrait que je vous le mette sur youtube euh, donc je n'ai pas oublié pour ce qui est diablo pour ce qui est revenant à diablo pour ce qui est diablo il euh, y aura aussi toujours deux vidéos de prévu concernant diablo c'est la vidéo sur les barbares et sonia donc sonia et les barbares et la vidéo ça aussi je me suis dit que c'était important parce que c'est toujours un un concept euh, qui est pas très bien compris, je trouve, c'est les Néphalèmes. Donc faire une vidéo sur Lilith et les Néphalèmes, parce que Lilith c'est l'antagoniste principal et teasé par Diablo 4. Et en plus de ça, bah, c'est un petit peu la créatrice des Néphalèmes. Hein. C'est la mère de l'humanité. C'est justement la mère des Néphalèmes. Donc faire un petit rappel. En profiter pour faire un rappel des Néphalèmes. Ce que sont les Néphalèmes. Euh, qui est un Néphalème ou qui n'est pas un Néphalème. Ce qui est le concept d'un Néphalème et Lilith. Rappeler un petit peu qui est Lilith. Donc voilà ça c'est pour Diablo un petit peu ce qui est prévu alors quand je dis ça c'est euh, les vidéos prévues hein. il y a peut-être des vidéos que je vais faire euh, voilà il y a un truc il y a un sujet que je vois ça ça ça me ça me ça m'interpelle je me dis ah tiens il y a un truc à faire là je vous fais celles qui sont prévues bien sûr il y en aura, aura peut-être d'autres euh, on revient sur du Warcraft avec classique euh, évidemment il y aura Babou Linork, hein, qui va euh, décrypter euh, ce qui se passe au Temple Noir on continue l'actu avec Burning Crusade d'ailleurs c'est des vidéos qui marchent pas tant que ça alors qu'elles sont courtes. On me dit toujours « Ouais, tes vidéos sont trop longues, celles-là sont courtes. » Et en plus, je mets de l'humour. Du coup, c'est vrai que ne marchent pas tant que ça. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que tout le monde s'en fout Est-ce que c'est parce que vous vous attendez à autre chose euh, Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mal euh, parlé de ces vidéos Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, euh, je continuerai quand même parce que je sais que ceux qui la regardent, en tout cas, adorent. Donc, euh, et moi-même, j'avoue, je me tape des barres Donc, euh, même si sur celle-là, j'aurais pas grand-chose à dire, en vrai. parce que c'est tellement inintéressant qu'il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, euh, je parlerai du Temple Noir, euh, Baboulinorque. D'ailleurs, je ferai peut-être un, un petit changement parce que la cinématique de l'époque, limite, faire un décryptage de la cinématique d'époque avec Baboulinorque. Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à dire en vrai. Il bah, y a le Temple Noir, il y a Elidan, et voilà. <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Il y a nord qui reviendra pour le Temple Noir. Hâte qu'ils reviennent pour Zulaman, alors là on va rigoler aussi. Mais euh, donc voilà, pour, il y aura le Temple Noir, il y aura la vidéo de décryptage de pour le Linork pour, pour le Temple Noir. J'allais dire pour le table Noir, c'est le Temple Noir l'heure là, hein, Babou Et euh, ensuite du coup, on y est. Vous vouliez mon avis concernant le leak des îles aux dragons. Vous l'attendiez, vous étiez là. Malga, eh, bah, pour pour quoi du leak sur les îles aux dragons Alors maintenant on en parle moins parce qu'il bah, y a eu le rachat par Microsoft, mais c'était le sujet qui enflammait les internets avec euh, plein de personnes qui venaient sur mes lives et tout ah t'as vu le truc le leak sur les îles aux dragons oui oui je l'ai vu je l'ai vu le leak sur les îles aux dragons qu'est-ce que j'en pense qu'est-ce que j'en pense alors les îles aux dragons on en a déjà parlé vidéo sur Chronicle à la fin de Chronicle bah, j'explique justement qu'un des problèmes de Chronicle c'est que vu que c'est for un format papier si jamais il y a des suites à l'histoire de Warcraft et eh bien il y a des sujets qu'on n'aura pas dans Chronicles et c'est normal donc dans ma vidéo sur Chronicle j'avais déjà parlé de futurs contenus qui pourraient arriver dans Warcraft et qui ne serait pas dans Chronicles, par exemple les îlots dragons, j'avais évoqué les îlots dragons, j'avais évoqué les, les Uldaz, euh, etc, les Uldorus, ou je sais plus quoi, les, les autres complexes titaniques, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur Chronicles, je sais que comme il y a marqué vidéo Chronicles, tout le monde s'en fout, mais je vous invite vraiment à la voir parce que bah, c'est un sujet qui est assez intéressant en plus, et si je dis pas ça en mode « ma vidéo est intéressante », c'est « le sujet est intéressant », après, est-ce que vous trouvez que ce que j'ai dit est intéressant ou pas, ça c'est à vous de juger, c'est pas à moi, mais... On avait parlé des îlots dragon dragons à ce moment-là déjà, on avait commencé à parler des îles aux dragons parce que c'est un sujet qui a été tease. Je rappelle que les îlots dragon dragons c'est quoi à la base C'est quelque c'est un, c'est un, c'est du contenu qui devait sortir des vanilla, mais finalement bah, il y a eu des retards etc. Et du coup comme tout projet, bah il faut faire des, des concessions donc ça c'est enlevé. Je rappelle d'ailleurs que Carazan devait sortir à vanilla, finalement Carazan a été rajouté à Burning Crusade. C'est d'ailleurs pour ça que Babuliner qui avait beaucoup rigolé sur Carazan et j'en avais reparlé dans la vidéo sur Car, parce que même si c'est de l'humour, j'essaye de, de, de mettre des petites anecdotes dedans quand même. Euh, et les îlots dragons, ça devait sortir à Vanilla, euh, finalement avorté, mais on a toujours des cartes de l'époque qui nous montrent les îlots dragons, l'archipel des îlots dragons qui se trouve en fait euh, entre Lordaeron et Keltalas. donc euh, dans la tout ce qui est tout simplement la, la, la, la baie de Stratolm en fait, hein, tout ce qui est la baie de Stratolm, la, la, la mer, euh, donc, euh, donc quelque chose qui est assez lié aux humains et aux, et aux elfes, mais en plus de ça, il bah, y a les trolls, il y a une présence troll à Mani normalement, etc. Donc c'est un, un sujet qui peut développer beaucoup. Enfin, c'est un endroit qui peut développer beaucoup de sujets, en tout cas. Et notamment, bien sûr, les dragons. Avec ce fameux endroit euh, qui réunit tous les dragons dans la guerre des anciens, dans le livre de la guerre des anciens, où tous les vols se réunissent dans des montagnes gigantesques, où tous les dragons peuvent être tout petits à côté des montagnes. En chose qui avait été finalement raccordée au repos du verre à ou tel un truc tout petit où les dragons bah ils peuvent pas rentrer euh, et qui avait dit ouais c'est cet endroit en fait dans les dans le, dans le... <rire> cet endroit en fait euh, dans la guerre des anciens euh, spoiler pas du tout <rire> sachant que justement le repos du vert tout ça tout ça c'est censé plutôt être affilié au dragon bleus vu que le northrend c'est vraiment l'endroit des dragons bleus donc euh... C'était un peu con d'ailleurs à Wotelka, même ça il l'avait pas très bien respecté. Donc justement, si jamais un jour il y a les îles aux dragons qui viennent et qui redisent « Bah voilà, c'est l'endroit, ça, enfin c'est cet endroit-là qu'il y avait dans la guerre des anciens euh, », là on serait en mode « Bah oui, merci ». Alors certains gueuleraient en mode « Ah, oh, Redcon Wotelka !» Alors qu'en fait c'est Wotelka qui avait fait un peu n'importe quoi, comme souvent d'ailleurs. Mais euh, les îles aux dragons, bah justement, ça pourrait être l'occasion de vraiment développer un grand endroit avec plein de personnages, ce serait pas que parce que je sais qu'il y en a qui disent « Ah, oh, les dragons c'est chiant et tout, les dragons tout ça c'est chiant donc là je, je fais le récap un peu de ce que c'est hein, bien sûr, mais les îles aux dragons, bah, c'est pas que des dragons. Parce que vous allez me dire, ouais dragon on a déjà fait Cataclysme, c'est chiant. En vrai les dragons ils sont présents, j'en avais parlé, il y avait un viewer qui m'avait interpellé comme ça sur, sur, sur Twitch et je lui avais dit, bah en fait regarde, si tu fais le récap, les dragons, ils ont jamais été absents en fait d'une extension. Vanilla, bon c'est pas une extension, mais Vanilla ils sont là, hein, Et même euh, Onyxian et Farian, tout ça tout ça, qui sont des grands enjeux, de, de, en tout cas pour les humains par exemple. Vous avez du coup à Burning Crusade les dragons, euh, les dragons noirs et les dragons du néant, les dragons du vide, qui sont les anciens dragons noirs, corrompus, tout ça, tout ça, tout ça. Qui va amener d'ailleurs le livre sur la nuit du dragon avec les dragons du vide, notamment un dragon du vide et l'arrivée des dragons euh, les... enfin, dragons du néant et dragons euh, du crépuscule. On a euh, donc à Burning Crusade les dragons sont présents et puis c'était le vol en plus, c'était le fly, donc c'était la monture... À récupérer à burning crusade Rise of the king bah, on a le retour de maligos euh, les aspects le repos du verre tout ça tout ça euh, super retour de maligos <rire> vidéo sur votre euh, Ensuite ensuite cataclysme bon, ça c'est l'extension des dragons euh, par excellence avec des swings en, en antagoniste le retour d'isera à euh, tout ça tout ça donc ça c'est vraiment l'extension euh, sur les dragons euh, ensuite on pourrait se dire bon bah avec mist of pandaria il n'y a pas de dragon mais bah, en fait mist of pandaria l'enjeu de mist of pandaria euh, l'un des grands enjeux et l'un des grands liants, je dirais, sur tout le contenu, c'est irion Irion qui est le fils de Deathwing et qui est un dragon noir. Et alors, même si ce n'est pas des vrais dragons, il y avait tout ce qui est serpent nuages justement, pour nous, on, on développe ça pour nous dire que ce n'est pas des dragons. Mais euh, tu avais aussi, euh, du coup, l'île euh, du temps figé avec euh, l'arrivée des dragons de bronze qui essayent d'enquêter, en, notamment Kairos Dormu, qui essaye d'enquêter de, un petit peu sur les phénomènes liés au temps euh, via cette île. Et donc surtout irion quand même hein. irion qui est très présent à, à Mistapandaria, le vol noir enfin euh, les les envoyés du vol noir ou je sais plus quoi les non les envoyés du prince noir tout ça, tout ça. et euh, au final kairos dormou qui fera son grand ça euh, il aura son heure de gloire dans le livre crime de guerre euh, Chromie est d'ailleurs présente aussi un hein, est présente aussi dans le dans le livre avec le procès de garoche et kairos dormou qui est une petite pupute qui trahit tout le monde et qui va, euh, du coup, être l'ouverture de la Porte des Ténèbres, et surtout l'ouverture de World of Draenor. Hein, World of Draenor, on se dit, il bah, n'y a pas de dragon dedans, mais bah, en fait, c'est des dragons qui ont permis euh, la sortie de World of Draenor. Et d'ailleurs, on rappelle que qu'Irion a un rôle à jouer, hein. en fait, tout World of Draenor est... Euh, à cause d'Irion en fait. Hein. Ça j'en ai parlé dans les vidéos sur Battle for the Road quand Irion fait les retrouvailles avec Anduin. Anduin lui met une grande tarte, dans... enfin lui met un grand point dans sa gueule. Et c'était mérité. Hein, parce que World of Draenor c'est aussi c'est à cause de... à cause d'Irion. De... Et du coup, euh, vu qu'à la fin de World of Draenor il bah, y a Guldan qui revient, etc. Les c'est à cause d'Irion aussi. Je rappelle qu'Irion bah, c'est le mec qui a fait en sorte que... World of se passe pour que, en gros, soit l'Alliance et la Horde se renforce, puisse être de taille pour affronter la Légion Ardente, soit c'est la Horde de Fer qui détruit tout le monde, et du coup, sera en mesure de contrer la Légion Ardente. Et ça, c'est le plan d'Irion. Donc à Légion, on a, les dragons, on a le retour des dragons avec, euh, notamment, alors on fait un petit passage avec les quêtes du DK vers le, le vol rouge et l'Extraza. On a... Du coup, les Worms des Glaces, bien sûr, avec euh, donc, les anciens dragons bleus, etc., avec les Dekas. On a surtout l'arc avec Corne euh, d'Ebène, hein, euh, Ebissian, le dragon noir au euh, roc, et le, tout ce qui est lié à Deathwing avec les cavernes de Deathwing, etc., qui sont des, des points de la guerre des Anciens, d'ailleurs. Euh, le vol bleu à, à Asuna, etc., etc. Donc les dragons reviennent bien, euh, mine de rien. Euh, puis on, va, on parle de Kalegos aussi, avec euh, son, son rôle à Dalaran dans la campagne du mage, etc et euh, du coup à BFA bah, tout le retour le, le retour, bah, retour d'Irion bien sûr comme je l'ai évoqué et on a euh, tous, les, tous les aspects qui donnent un peu de leur puissance pour euh, le cœur d'Azeroth pour contrer au final euh, Nuzat donc en fait il n'y a pas une seule extension qui ne... et pour ce qui est de, de Shadowlands, il euh, y a Isera qui est énormément mise en avant donc les dragons sont-ils absents, ont-ils été absents une seule fois d'une extension et bah, En fait la réponse est non c'est juste que parfois ils sont très présents, parfois ils sont juste présent ou bien présent mais ils ont toujours été présents en fait et du coup une extension sur les îles aux dragons en mode ah, pff, ça serait une, une, un, un bis de cataclysme pas forcément on a bien sûr les dragons mais c'est un endroit géographiquement qui est euh, qui est entre le northrend qui est entre l'orderon et Keltalas, donc une présence elfe pour développer les elfes euh, une présence humaine pour développer les humains en sachant qu'on sait que les humains ont eu des liens avec les dragons aussi notamment alterac avec les prestors on a plein de choses, on a vraiment plein de choses sur les îles aux dragons. Et puis ça peut avoir plein d'aspects hein, les îles aux dragons, ça peut être des îles célestes, ça peut être plein de trucs. Donc il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Je vous invite très fortement à lire, euh, à regarder la vidéo d'Evanessor, mon comparse, euh, qui m'aide à, à préparer plein de, de vidéos sur les îlots-dragons, euh, de, de, <rire> de vidéos sur Warcraft, qui a fait justement, qui a sa propre chaîne YouTube, et qui a fait une vidéo sur les îlots-dragons. Et justement, bah, ça, c'est un des plans euh, des îlots-dragons, un des concepts de, des îlots-dragons. Donc, vous voyez aussi le côté dieu très ancien, avec euh, cette espèce de. C'est Sogodon, non pas Sogodon, c'est. Euh, J'ai oublié le. Le, le, le, le sans-visage un peu escargot, là, de Vanilla. Et il y avait cette idée là justement aux îlots aux dragons avec une présence des dieux très anciens aussi. Donc ça pourrait, il pourrait y avoir un complexe titanique aux îlots aux dragons, enfin il pourrait faire plein plein de choses vis-à-vis -vis des, des îlots dragons. Et du coup bah, je vous laisse avec Vanessa qui a fait toute une vidéo sur les îlots dragons vraiment très très complète. Moi je vous, ai, je vous rappelais juste le contexte un petit peu euh, de, de, des dragons et de pourquoi bah, les îlots dragons c'est un contenu qui est euh, anticipable depuis des années. Hein. Euh, BFA avait. Euh, était la première extension à teaser vraiment le, les îlots dragons et officialiser les dragons et les dragons existent depuis très très très longtemps donc je vous laisse avec la vidéo des vannes pour ça et donc qu'est ce que je pense du leak alors le sujet comme vous, je viens de vous le dire il est totalement sérieux hein. les îlots dragons c'est clairement l'un des paris euh, qu'on peut faire sur le prochain euh, sur la prochaine extension dans leur Warcraft. maintenant le leak en lui-même c'est la grosse connerie en fait enfin genre attention à pas vous faire avoir le, con le concept des îlots-dragons, de bien sûr, c'est un concept qui d'ailleurs fait fantasmer la plupart de la communauté et plein de gens disent Ah, bah, il y a eu ça, il y a eu ça vis-à-vis -vis des îlots-dragons. De les îlots-dragons sont officialisés d'ailleurs euh, dans le livre euh, Explorons Cataclysme. Euh, Explorons, et pardon, <rire> l'absus. Explorons Caïmdor. Euh, Donc, oui, les îlots-dragons, de ça devient béton. Hein, ça devient vraiment un concept béton. Mais le leak en lui-même, c'est de la grosse connerie, c'est de la grosse merde. Euh, vous pourrez jouer un dragon noir au machin, je sais pas quoi n'importe quoi ça n'importe quoi et je comprends pas qu'on tombe dans le panneau hein. et d'ailleurs euh, les Rez a fait un très bon article sur Millennium pour débunker ce, ce leak mais c'est n'importe quoi le leak c'est. pour ça là bas j'ai pas prévu de faire une vidéo parce que je suis en mode mais comment vous pouvez croire à ça quoi c'est pas possible c'est machin de devenir un dragon noir je sais pas le truc c'est tous les tous les souhaits reddit qui sont mis dans un dans dans un soi disant leak avec bien sûr toujours des des, euh, des logos dégueulasses etc pour faire croire que c'est ça et il y a des gens qui tombent, je comprends même pas comment des gens tombent dans le panneau en fait. Alors, ça me rappelle les ligues de Shadowlands, vous savez, à la fin de, de BFA, avec les, les fameux ligues de Shadowlands, en mode euh, on les attend toujours, hein, les bateaux euh, les bateaux au port de Stormwind, etc. Hein. Moi je les attends toujours. Hein. Les, les véhicules qui envahissent Stormwind et autres, euh, avec Nathanos qui tue Anduin ou je sais pas quoi, là. les euh, Pareil, Malganis à l'épée, moi je l'attends toujours. Hein. Malganis à l'épée, avec euh, Nathanos qu'on affronterait au niveau de l'épée, etc. N'importe quoi, n'importe quoi. Et euh, pour ça, soyez avec ces soi-disant leaks, soyez toujours, toujours, toujours, toujours. Prenez du recul, ne vous faites pas avoir. Regardez un petit peu ce qui se dit. Essayez de vous renseigner un petit peu sur le sujet. Euh, souvent, c'est des mecs qui sont fans et qui, soit pour leur propre délire, s'inventent un, un concept et ils tombent dans les mains de gens moins bien intentionnés. Soit c'est des mecs mal intentionnés qui essayent de jouer sur les rêves de la communauté pour essayer de pondre un truc. Sous 10 ans réaliste alors que pas du tout donc euh, vraiment faites attention à ce niveau là et là non clairement c'est possible que la prochaine extension soit les îles aux dragons mais ce leak c'est de la grosse connerie quoi c'est euh, c'est quand même de la grosse connerie voilà ça fait un petit peu longtemps j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, on a beaucoup de travail pour 2022 du coup euh, voilà j'espère que ça, ça vous a intéressé vous avez appris des choses et en même temps que vous êtes content vis-à-vis euh, -vis du programme d'annoncer pour 2022 sachant qu'il y aura d'autres choses hein. là c'est ce ou quoi C'est ce euh, c'est ce que j'ai prépa... c'est ce que je prévois pas encore il y aura d'autres choses bien sûr et du coup, du coup n'hésitez pas encore une fois à réagir par rapport à certains points que je vous ai demandé, notamment les playlists Mister Pandaria et autres. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaine vidéo à plus Dans le Nexus Salut, c'est Elle est Babou Pas belle la petite musique de Mister of Pandaria là derrière Moi je l'aime bien moi Enfin bon, là comme vous voyez il euh, y a ma monture le cheval qui vous dit euh, que vous pouvez euh, liker la vidéo, la partager à vos amis, euh, suivre euh, Twitter, Facebook. Vous pouvez également suivre la chaîne Twitch. Voilà. voilà. Bisous. Bisous bave orc. Au revoir.